Allez, trouve une place et prends ta place. Ah, mais d'où ça sort ces questions-là Êtes-vous bien à votre place Mais oui, je suis bien à ma place. Ah bah oui, là, je suis face à une caméra, c'est un peu pour ça que je fais ce métier. C'est ça aussi la force de, du spectacle de Jean-Jacques, c'est aussi de, de, de faire beaucoup rire et en même temps de poser des questions euh, très fortes. L'idée que dans une société, il faut trouver le groupe d'amis, le groupe de, de, de danseurs dont on va faire partie. Euh, ça dépend. Euh, moi, je ne sais pas si je suis à ma place, mais c'est une question que je me pose et, et qui est importante dans, dans ce spectacle. Trouve une place et prends ta place. J'ai plus su où me mettre. Mais là, oui, là, dans... Dans, dans un bar à vitre euh, euh, avec de la cancalaise, euh, ouais ouais, parfaitement à, à mon aise. Je suis à l'hôtel Mercure de Rennes. Donc euh, je suis bien parce que euh, parce que je, je, je trouve que les Mercures sont des hôtels confortables. Je suis bien là. Et ça c'est d'ailleurs un point commun qu'on a avec le petit Jean-Jacques. C'est le côté euh, ils ont des rapperons, vive les Bretons. Je veux dire que le spectacle, il fait une heure et demie là-dessus. Une heure et demie pour répondre à cette question. Oui, même si euh, on ne sait jamais vraiment quelle est notre place. Je toujours pas trouvé. Et je crois que je trouverai jamais. Et je crois qu'en fait, il ne faut pas se poser la question. Il faut y, oui, être. y être, et puis c'est tout.